Attends, le temps presse, je vais au boulot. Au revoir, papa. Au revoir. Meilleur à toi, tu gardes bien la maison. Tu gardes bien la maison. J'ai confiance en toi, tu as compris Ok, je vais appeler tout à l'heure. Chérie, je t'aime beaucoup. Moi aussi. Tu gardes bien la soirée. Merci. Ok. Bonne journée. Tu prends bien soin de toi aujourd'hui. Pas autant, je t'appelle. Allo Coco Bonsoir. J'ai un petit souci là. Depuis le matin que mon mari allait au travail, je ne savais pas pas encore rentré, déjà 23 heures. Non, mais est-ce que tu as essayé de joindre un de ses amis ou je ne sais pas ah, Comme il se fait déjà tard là, tu ne veux pas gêner les gens maintenant avec les appels. Demain, je le ferai. Ok, demain, tu pourras aller même à son Ok, c'est une autre idée. Bonne nuit. Bonne nuit à toi. Merci. Bébé, c'est qui? C'est ta femme. Ah, qu'elle est là-bas et dérange. Chérie, mm -hmm. je t'aime. Mm. Tu me plais. Hum. Mm. Je préfère même mettre avec Quand tu es ici, tu me dis, s'il te plaît, s'il te plaît. tu que tu vas dis, tu tu, tu tu te plais, tu, non, non, Allô Allô Bonjour, Coco. Oui, bonjour, Céleste. Euh, je viens aux nouvelles. Ah, C'est toujours comme je t'ai dit la nuit. Euh, donc, jusqu'à présent, tu n'as pas trouvé ton mari Non, non, je suis en train de m'apprêter pour aller dans son bureau. là. Tu es à la maison Oui. Ok. Je oui. ris. Mais qu'est-ce que tu fais au téléphone depuis? Juste t'attends, viens. Qu'est-ce que tu fais au téléphone? Je n'imagine même pas avec qui je viens de parler. Tu viens de parler avec qui? Avec oh, Je ne sais pas avec qui tu viens de parler, mais tu n'as qu'à me dire. Avec ton épouse. Mon épouse? Oui. Ta copine, Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est ta depuis. Elle arrive ici? Je pas. Elle me l'a pas dit. Viens d'abord chez lui. Viens d'abord. Maman, au revoir papa. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu m'as dit que celui-là est rentré de travail là quand je dors déjà. Et il ressort tout le matin quand tu dors encore. Ça fait deux jours qu'elle est pas venue. Et j'ai attendu ce que tu as dit à ta copine. C'est -ce que... la l'affaire des grandes personnes. Va changer tes chaussures. On va aller mettre les séchant à mon coco. C'est là chez maman Coco. Hein? Non. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est Mattan, qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, c'est sûr que maintenant est allé appeler ta copine, s'il te plaît. Donc moi, les enrichirs qui demandent très rapidement. Donc moi d'abord au pantalon, s'il te plaît. papa. Et maman. Allons. Céleste. Bébé Pourquoi tu es si nerveuse Il y a un problème Tu fais quoi là Fais quoi comment Tu fais quoi ici Mais je suis sorti du boulot et je suis arrêté ici pour saluer ta copine Ce n'est pas ta copine Tu sors du boulot et depuis deux jours Tu n'es pas à la maison, ton téléphone ne passe pas Tu sors du boulot, premièrement tu passes chez ma copine mon bébé, mon téléphone, est je suis allé en mission sans savoir, sans être avisé. Et Il n'y a pas l'électricité là-bas. J'ai un souci, je me suis arrêté. C'est juste pour saluer ta copine et arriver à la maison. Qu'est-ce que tu peux bien imaginer Tu mens Tu n'étais pas avec le Arrête, Nathan Tu t'empailles Arrête, Nathan Je ne te connais pas, menteur Qu'est-ce qu'il y a Tu t'empailles comment le jour où je suis allé pour aller au boulot, j'étais comme ça, non Parce que mon sac, c'est pas mon sac. Tu connais pas ta tante ici Bébé. Stop. Regarde ton message. Bébé, la dernière fois qu'on a fait l'amour, c'était bon. J'étais aux ambitions. Et toi qui as écrit, c'est toi qui as écrit, bébé, la dernière fois qu'on a fait l'amour, c'était bon. Et j'étais aux amis. C'est mon... moi qui ai écrit. C'est mon téléphone? Est-ce que c'est mon téléphone? Bébé? Ça, c'est pas ton téléphone. Je ne connais pas ton téléphone. Une femme ne connaît pas le téléphone de son mari. Et toi, ma copine, à qui je me confiais, je n'aurais même jamais pensé ça de toi. Regarde, avec ce que Nathan a vu. Avec ce que Nathan a vu. C'est mon bébé ou bien c'est ton bébé? Ce matin, tu m'as appelé pour me demander si j'avais les nouvelles de mon mari, alors qu'il était avec toi. Ma copine, tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Ils n'ont jamais pensé cela de, de, de, de toi. Vraiment. Que ce soit la dernière fois. Que nos chemins ne se croisent plus jamais. Je dis bien jamais. Tu vois mon ombre esquive. Je dis bien esquive. Bébé, allons. Nathan. Bébé. Et toi Tu peux avoir avec le sac. Couche-toi là une fois et tu continues ce que tu as commencé. C'est pas ça, ma chérie. Vous moi s'il te plaît. Sois la dernière fois. S'il te plaît. Dis la dernière fois. Tu as compris, non? Elle nous l'infidèle fidèle, ça, irresponsable. Nathan, bébé. Nathan, bébé. Jusqu'à tu dis plus. Tu ne le connais pas. Tu lui dis que tu ne fais pas l'amour avec moi. Mmh. Mais. Tu me fait. ridiculises devant ta femme. Mmh? Dans une situation comme ça, qu'est-ce que non, tu non, veux non. que je fasse Je chez suis lui? moi aussi une femme, mais après tout, je suis moi aussi une femme. Il faut arrêter ça. Si tu aimes trop ta femme, n'est-ce pas Porte ton sac, suis là. Je ne veux plus te voir ici. Vous me laissez où maintenant, chérie oui. Mon chéri. so, espoir si. que j'ai porté sur toi, toi, tu me chasses et ma chasse, s'il te plaît. Tu m'as renié devant ta femme. te so, d'ici. So, so. so.